Bonjour ou bonsoir, salut. Euh, on veut juste vous donner un petit feedback. Euh, nous vivons de belles expériences à la table d'autodétermination. Et je vous ai dit, et je le redis encore, la table d'autodétermination est assez spéciale. Vous manquez quelque chose, vous manquez quelque chose. C'est une table où on va vivre beaucoup de choses, où le mental est un peu plus de côté, et on va travailler beaucoup avec le cœur, les relations aussi euh, interpersonnelles. Beaucoup, beaucoup aussi d'éducation à faire sur euh, euh, nos réalités, nous qui nous sommes, qu'est-ce que nous vivons, euh, à l'ère de 2013, on, on, ce soir, on a parlé de discrimination et préjugés. Il euh, y a des différences, effectivement, il y a des différences quand on parle du peuple québécois et du peuple autochtone aussi. Euh, je sens qu'on a semé des belles graines. Et comme vous pouvez le voir, ben, effectivement, quand on fait des trucs, on partage aussi de notre façon d'être. Et ce soir, on a préparé quand même de la panique, C'est un pain traditionnel qu'on essaie de faire partager à ces gens-là. Avec de la belle confiture maison que ma mère a ramassé des graines en automne puis que j'ai toujours mes, mes provisions d'hiver. Ça, ça fait partie de nous, le sens du partage. On partage beaucoup. Mais il y a aussi les échanges qui se font, les échanges de partage. Parce que les filles ont amené aussi leur propre pâtisserie, des... Ça, c'est plutôt arabe, je pense. Hein? Clouette, on a du chocolat, on a ce qu'on appelle, mon Dieu, des ribets, viande, c'est super bon, c'est du steak haché qui est dans une pente. Donc, on se mélange, on se partage. Et on a débuté avec une belle cérémonie de comment ça va dans notre façon à nous. On a enlevé nos chapeaux, nos titres, euh, on a été la femme en toute simplicité, avec nos émotions, avec nos sentiers ou peut-être les frustrations qu'on a, qu a vécues dans les deux jours ou dans les quatre jours ou peu importe, aujourd'hui, c'est important de prendre soin de soi. Voilà ce que nous vivons ici et euh, la prochaine rencontre va être le 26 mars. On va parler euh, du droit. Le droit. Est-ce que les Autochtones ont des droits? Je vous lance cette question, essayez de répondre dans notre site aux États généraux. Merci, jusqu'à maintenant.